Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à télécharger euh, ReShade et l'installer sur Boudent. Alors tout d'abord vous allez devoir aller euh, tout en bas ici et cliquer sur le bouton download. Une fois ceci fait, vous allez avoir le setup de ReShade, le .exe. Donc je l'ai ouvert et ça se présente comme ceci. Une fois ceci fait, vous allez devoir cliquer ici, euh, chercher euh, votre Steam, ensuite dans Common, Boudent, Tiger, Binaries et Win64, le fichier tigerwin64shipping.exe vous allez faire open ensuite ça va vous demander quel rendering api et vous allez mettre DirectX. ensuite donc moi je l'ai déjà installé donc ça me dit update ou un install euh, vous allez faire update enfin vous allez euh, ça va vous ouvrir cette page du coup d'effet de, de, à installer et vous allez mettre euh, legacy standard effect euh, une fois ceci fait ça va vous dire que vous pouvez maintenant fermer l'installateur et lancer le jeu donc vous lancez votre jeu vous vous connectez voilà vous êtes maintenant en jeu alors ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur sur Home, ça va vous ouvrir le menu de Reshade. Donc je, je continue à tester au niveau des, des paramètres, etc. Je vous conseille euh, d'utiliser Luma Sharpen et Vibrance au minimum. Après, libre à vous de tester d'autres paramètres qui peuvent être mieux par rapport à votre écran, etc. Donc là, il y a la liste des modifications que j'ai fait au niveau des paramètres, des effets que j'ai appliqués sur mon écran. Donc vous pouvez mettre Pause et euh, regarder ça plus en détail il faut savoir que je joue avec la brightness du coup à 0.85 et en peu sombre mais ça c'est ça sera pour une, une autre vidéo sur la config la meilleure config du coup pour jouer au jeu pour avoir la meilleure visibilité etc donc je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile euh, et si euh, vous souhaitez voir tous les prochains tutos que je vais faire sur bloodhunt voilà mettez la cloche les tutos arrivent très bientôt